Voici des exemples d'utilisation de téléviseurs ou de tablettes avec les problématiques de visibilité. L'avantage, c'est qu'on peut montrer sur l'écran des choses et également on peut mixer tablette et écran. In Ferdinand Aragon together they would press the Muslim frontier et de mettre à jour après les résultats soit en mémoire soit localement dans le CPU. Donc voilà donc, on va repasser sur le cours. Et donc, ce qui est représenté ici, ce sont ces différentes étapes. Donc, tous ces pays au monde, qu'est-ce qu'il fait Première phase, la phase de fetch, aller chercher une instruction. Soit effectivement aller sauvegarder le résultat, hop, en mémoire. Et la mémoire, elle va être très très très simple pour ce petit processeur-là. C'est juste pour expliquer les concepts. De Rainwater water contains gases and... That's the types of sentences that we would write and speak. But fortunately, we do have pronouns. So now we can say, Matthew took his coat and threw it on his bed before he sat down to do his homework. I don't know about the rest of you, but I love <laughs> pronouns. <laughs> pronouns are awesome. So now